Tous les mois, je paye 450 euros environ pour un mastermind mensuel. C'est 475 dollars. En gros, euh, je me suis inscrit à un groupe et on se retrouve tous les semaines pendant une heure euh, pour discuter. Alors, discuter de quoi Je vais vous raconter un peu euh, comment ça marche. Mais euh, en gros, j'ai rencontré Aaron Walker qui est l'auteur d'un livre euh, « J'ai le temps d'aller chercher ». Allez, j'ai eu le temps euh, de View from the Top, et en fait, c'est presque instantanément devenu un mentor pour moi, euh, tellement j'ai aimé ce livre. Et donc, euh, je l'ai rencontré à une conférence, et euh, il organise un mastermind. Donc, au début, euh, c'était à 8 mois, je me suis dit, c'est trop cher, c'est pas possible, 400, 400, euh, non, c'est 425 euros hors taxe, genre 500, allez, on va dire, c'est 500 euros. Euh, je me suis dit, c'est trop cher pour moi. Du coup, euh, je, ça m'a poussé parce que je me suis dit « Allez, c'est trop cher, mais j'ai envie de m'inscrire. » Du coup, ça m'a poussé à être plus exigeant et à gagner assez d'argent pour pouvoir me le payer. Okay Inconsciemment, c'était l'une des motivations. Vous savez, souvent dans le business, on a besoin d'une motivation pour atteindre les objectifs. Hein, c'est toujours comme ça. Du coup, euh, ben, j'ai atteint un niveau de business qui me permet de payer ça et ça m'aide énormément. Ça fait deux mois que je suis là, donc en fait, tous les, euh, toutes les semaines, pendant une heure... Euh, on est 10 entrepreneurs. Alors, la plupart sont américains. Et pour vous dire, niveau business, à mon avis, euh, c'est des entrepreneurs en chiffre d'affaires qui doivent faire euh, minimum 6 chiffres, entre 6 chiffres et 7 chiffres, OK euh, qui ont, voilà. Donc, ils sont tous, en, en moyenne, ils sont plus avancés que moi, on va dire. Et j'apprends énormément à être avec ces gens-là parce qu'on euh, va parler, il y a des questions chaque semaine, chacun y répond un peu, on nous demande des news. Et le simple fait d'avoir rendez-vous avec des entrepreneurs qui ont réussi, je peux vous dire que ça vous pousse. Euh, C'est un peu compliqué à dire, hein, mais vous, vous n'avez pas envie de les décevoir. Ils sont sympas et quand vous avez des questions, vous pouvez les poser. Il y a un groupe Facebook. Euh, je vous mettrai le lien hein, si vous voulez une présentation plus formelle. Euh, donc, ça s'appelle euh, Iron Sharpens Iron. Euh, donc, ce mastermind euh, organisé par Aaron Walker, mais en fait, il a plein de leaders de groupe. Et. Tous les trois mois environ, chacun passe dans le hot seat, c'est-à-dire qu'on euh, peut parler de ses problèmes, de ses challenges, etc. etc. Et donc, euh, dans deux semaines, je pars aux États-Unis. Je pars aux États-Unis parce qu'il y a un événement, tous les deux, deux fois par an, il y a un événement en live euh, qui dure euh, deux jours et demi. À Nashville et euh, ça va être top euh, dans un hôtel top euh, euh, voilà c'est tout ce que j'aime quand un, un séminaire de deux jours et demi on sera environ 100 il y aura des auteurs euh, géniaux comme euh, euh, Brian Moran et euh, bon je vais aller pas chercher tous les livres hein, et euh, Mike Mikalovitz. Euh, donc j'ai hâte de vous montrer ça ce sera sûrement sur un Instagram je vous en parlerai j'en ferai forcément un vlog et tout ça pour vous encourager à rejoindre un groupe Mastermind, à euh, aller à des séminaires, des événements qui peuvent vous inspirer, vous encourager, vous faire réfléchir et qui vous poussent à aller plus loin. Okay ça, c'est vraiment important parce que quand vous êtes tout seul dans votre, but, dans votre bulle, euh, ben vous n'arrivez pas à être plus exigeant avec vous-même. Par exemple, moi, j'ai fait la course à pied un peu tout seul et j'ai fait de la course à pied dans un club avec plusieurs personnes. Et vous dites, ça à quoi de faire la course à pied c'est pas un sport collectif. Et bien le fait d'avoir des gens qui courent autour du stade et vous qui courez plus ou moins à la même allure, c'est énorme et c'est extrêmement motivant et encourageant. Donc je vous, je vous encourage euh, à vous regrouper. Donc en ce moment, j'organise pas de mastermind, mais voilà, si vous recevez mes emails, tenez-vous au courant. Hein, le dernier mastermind, 13 semaines, a déjà commencé. Par contre, par contre j'ai une bonne nouvelle pour vous. Euh, si vous êtes intéressé pour euh, re, euh, participer à la rencontre solopreneur numéro 2, ça aura lieu le samedi 8 juin à Paris. Je vous mets le lien en description en dessous. Donc, si vous êtes intéressé pour retrouver 30 personnes, on sera un petit comité. Euh, Inscrivez-vous euh, et puis j'ai hâte de vous rencontrer. Donc, euh, voilà, je vous mets le lien en dessous. Et puis, hâte de vous raconter mes aventures aux États-Unis dans deux semaines. Allez, ciao, ciao Non, même pas 10 jours jours. Allez, ciao